Voici ce que vous recevez quand vous commandez 50 grammes de sapin baumier. Euh, ce sont des pousses de sapin baumier qui goûtent extrêmement bon et sucré. Donc, ah, ça sent bon. Et euh, vous pouvez aromatiser toutes sortes de boissons et toutes sortes de plats avec ça. Bonne fermentation!